Merci à tous et à toutes d'être là ce soir pour un, un nouvel événement des 75 ans de l'informatique. Ce soir, du coup, on va parler d'intelligence artificielle. Juste avant, un, un petit mot quand même sur les 75 ans. Du coup, on a commencé euh, au mois d'octobre à fêter euh, ces 75 ans d'informatique. Alors, pourquoi 75 ans Vous me direz. Eh bien, en 1946, euh, l'Institut Blaise Pascal a été fondé à l'Université de Paris à l'époque, qui depuis a changé de nom. Euh, L'Institut Blaise Pascal aussi a subi euh, des transformations, des divisions, des réunifications, euh, pas mal d'épopées depuis. Ce qui nous amène à aujourd'hui, enfin l'année dernière, en 2021 à 75 ans. Avec le Covid, on a décidé de jouer un petit peu les prolongations quand même pour bien en profiter. Et du coup, euh, cet événement, depuis le début, ça nous permet d'aborder évidemment des thématiques de recherche euh, de chercheurs et de chercheuses du laboratoire, mais ça nous permet aussi d'aborder des questions, euh, des thématiques euh, en lien avec les recherches et parfois même de société. On peut dire euh, que ce soir on va parler aussi un peu de ces enjeux, n'est-ce pas Et donc, comme je disais, c'est l'intelligence artificielle. Alors du coup, ce soir, pour parler euh, de cette intelligence artificielle, j'ai autour de moi quand même quelques personnes, parce que je ne vais pas en parler toute seule, ce n'est pas moi l'experte. Donc du coup, je vais commencer à ma droite, ce qui est pour vous à gauche. Donc j'ai Jean-François Perrault. Bonsoir à vous Jean-François. Donc Jean-François, vous êtes professeur émérite de Sorbonne Université. Euh, votre spécialité, c'est les langages de programmation, tout à fait. Et un fait intéressant, c'est que vous avez été directeur du laboratoire forme et intelligence artificielle dit Laforia qui est une des, on va dire, des ancêtres, n'est-ce pas, du Lipsis aujourd'hui, de 1986 à 1992. Ce sont les bonnes dates Je crois, je crois, je crois. Je crois. Ensuite, juste à côté de moi, j'ai monsieur Jean-Gabriel Ganassia. Bonsoir Jean-Gabriel. Bonsoir. Donc vous, vous êtes professeur à Sorbonne Université. Vous êtes responsable d'une des équipes du laboratoire qui s'appelle l'équipe Agents cognitifs et apprentissage symbolique automatique. C'est tout bon Tout bon. Vous êtes aussi président du comité d'orientation du cycle des hautes études de la culture et vous êtes membre d'honneur de l'European Association for Artificial Intelligence. J'ai tout bon Oui. <rire> Parfait. Et du coup, à ma gauche, juste à côté de moi, j'ai monsieur Gérard Sabat. Donc vous, vous êtes directeur de recherche honoraire du CNRS. Vous êtes aussi membre d'honneur de l'Association française d'intelligence artificielle et de l'European Association for Artificial Intelligence. C'est tout bon aussi Oui. Donc du coup, vous êtes tous les deux membres de la même association Ah oui. Et du coup, Jean-François, vous non, non, moi, non, je, non suis, je, non. Suis pas, je ne suis pas de cette confrérie. <rire> d'accord. Voilà pour les présentations. Si jamais vous avez besoin de compléter pour certains sujets, je vous laisserai bien évidemment prendre la parole juste après. Mais du coup, on va bien évidemment parler de recherche française d'intelligence artificielle ce soir. Mais je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que, académiquement parlant, l'acte de naissance de l'intelligence artificielle date plutôt de 1956 aux États-Unis, à la conférence de Dartmouth. Du coup, cette conférence, il y avait quand même des précurseurs importants dans le domaine, comme Marvin Minsky et John McCarthy. Donc, je vous propose qu'on prenne cette date comme point de départ. Et ce qui, ce qui pourrait être sympa, c'est est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça signifie cette conférence pour le domaine de l'intelligence artifici artificielle pardon, à l'époque Et je propose peut-être, Jean-François, vous pouvez peut-être commencer Volontiers. Votre pro proposition est excellente, parce que c'est précisément ce qui me... Ce, ce, le, le message principal que je, que je voudrais transmettre, c'est l'extraordinaire le, hardiesse des gens qui, en l'été 1956, se sont réunis pour parler pour la première fois de « artificial intelligence euh, ». Qu'est-ce qu'on entendait exactement par là On peut en débattre. Le mot, à, le terme, qui est un oxymore, a largement changé de sens maintenant. Mais à l'époque, il s'agissait de faire faire aux machines ce pour quoi elles n'étaient pas destinées naturellement. En l'occurrence, faire des choses que l'on pensait réservées à l'esprit humain. Et ce qui est grandiose, à mon sens, c'est de se rappeler quel était l'état des machines à cette époque-là. On a complètement oublié, avec la puissance des ordinateurs auxquels nous sommes habitués, mais l'exemple le plus classique, c'est que, ce n'était pas tout à fait en 1956, c'était un peu plus tard, en 1958, euh, l'IBM 704, qui était la machine fagnon d'une grande partie des développements à ce moment-là, l'IBM 704 était une machine à lampe et pas à transistor, avec des mémoires à tort. Et euh, ce qui est important pour, pour, pour, pour le développement de l'IA, c'était la capacité mémoire. Euh, la capacité mémoire est définie par le nombre de bits d'adresse. C'était 15 bits d'adresse. Donc, 32 k mots. 32 000 mots, ce n'est pas beaucoup. Les mots étaient de 36 bits, d'accord. Mais ça fait quand même, disons, 32 k. vous imaginez. Faut, mettons 64 k, puisque les mots, avec, avec 36 bits, c'est un peu plus long. C'était rien. Et par conséquent, se dire que euh, ces jeunes gens avaient l'idée, avec des, des appareils pareils, de euh, d'aborder un tel défi, c'est quelque chose d'absolument grandiose. Et ils en étaient tout à fait conscients. Je suis tombé sur une, sur une, une déclaration dans le, le programme qu'ils avaient annoncé, qui dit, je ne vais pas vous le lire en anglais, que la vitesse et la mémoire des, des, des, des, des ordinateurs présents peut être insuffisante pour simuler les capacités du cerveau humain, mais le problème principal n'est pas tellement la capacité de la machine, mais notre incapacité à, à écrire des programmes utilisant toutes les possibilités que nous avons. Donc je pense que c'est McCarthy qui a dû dire ça l'idée de se rendre compte que le problème n'était pas dans l'infirmité de la machine, mais dans la capacité de l'imagination des programmeurs. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que, disons, cette, cette réflexion a donné naissance et des développements extraordinaires. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé que le, les, les problèmes qui se sont posés ont littéralement explosé mais ils ont explosé en même temps qu'explosait l'informatique. Ce qui fait qu'il y a, disons, un, je ne dirais pas une dialectique, mais un phénomène assez étonnant, le développement d'une technique et d'une science qui a été aiguillonnée et en même temps qui a nourri le défi de toujours vouloir faire faire à la machine quelque chose pour laquelle elle n'était pas a priori conçue. À l'époque, en 1956, la seule chose, chose qu'on savait faire, c'est faire des calculs, des calculs typiquement de physique nucléaire. Et la grande idée a été de dire on peut faire autre chose avec les machines, en particulier représenter des textes, ce qui représentait un changement de point de vue radical. Quand vous faites des calculs, vous représentez des nombres. Les nombres, ils sont représentés dans une notation logarithmique, c'est-à-dire que la longueur, du, la, la capacité mémoire, disons, note un nombre dont la taille est l'exponentielle du, du, du, du, du nombre de bits que vous utilisez. Euh, si vous voulez représenter autre chose que des nombres, ça devient tout de suite beaucoup plus difficile, parce que grosso modo, la taille de la donnée que vous représentez, elle croît de façon linéaire par rapport à l'encombrement mémoire. Et la limitation dont je viens de parler, Imposer immédiatement une contrainte effroyable, ce qui a conduit à des techniques raffinées de gestion de la mémoire, notamment le célèbre garbage collecting. Et je serais prêt à dire d'une façon un peu provocante que le début de l'intelligence artificielle, c'est le garbage collector de l'ISP. Ensuite, le, le phénomène radical qui a tout changé et qui fait que nous avons beaucoup de mal à nous représenter la problématique de ces pionniers, c'est que nous avons maintenant une puissance de calcul absolument faramineuse dans le téléphone, dans cette bécane que j'ai devant moi, et par conséquent, le monde dans lequel nous vivons est tout à fait différent. Donc, hommage à nos pionniers. Alors, je voudrais, avant de, de m'arrêter, je voudrais, euh, parce que sinon on risque de l'oublier, parce qu'on va être pris dans le feu de la discussion, c'est rendre hommage à deux personnes sans lesquelles nous ne serions pas là, ils sont Jacques Pitra et Jean-Louis Laurière. Jacques Pitra a été, le, disons, le, comment le, le prophète de l'intelligence artificielle en France. Il était un tenant de l'intelligence artificielle forte, c'est-à-dire disant qu'un jour les machines seront plus fortes que, penseront plus vite et mieux que, que les êtres humains, ce n'est pas encore le cas. Il a vécu assez longtemps. Il est né en 1900, j ai, j ai mon papier. Là, il est né en 1934 et il est mort en 2019. Et on, a rendu, on lui a rendu un hommage euh, assez vibrant en, il n'y a pas très longtemps, en grâce, 2020, n'est-ce pas N'est-ce pas, les Et également Jean-Louis Laurière, qui a été son disciple favori. Euh, Jean-Louis est né dix ans après. Et il est mort beaucoup plus jeune. Il est mort en 2005. Et il a énormément marqué la, la, la discipline en introduisant un certain nombre d'idées euh, tout à fait, disons, tout à fait remarquables. Euh, une qui a beaucoup marqué certains, certains de mes bons amis, c'est l'idée que pour traiter un problème, il fallait être capable de le reformuler. Donc l'idée de reformuler le problème comme clé pour trouver une solution. Ce sont des idées, disons, qui marquent la, qui marquent la discipline. Et en grâce 2006, on a fait également un, un colloque en sa, en, à sa mémoire, euh, ici même à, à Paris 6. Donc euh, Jacques et Jean-Louis, disons, sont nos, nos ombres tutélaires et ici, dans ce, pas, pas, pas particulièrement dans cet amphi, mais en tout cas dans cet établissement certainement, et je pense qu'il faut se le rappeler. Merci. Eh ben, merci Jean-François de leur avoir rendu hommage quand même. Effectivement, merci pour ces informations. Jean-Gabriel, je vois que vous notez des choses depuis tout à l'heure. Est-ce que vous voulez réagir sur les propos de Jean-François oui, je, je peux réagir effectivement sur les propos de Jean-François. D'abord, sur l'hommage à, à Jacques Pitra et à Jean-Louis Laurière, hein. je, je le remercie, et moi aussi, Enfin, je, je, je souhaite leur rendre hommage. Hein. Je les ai eus tous les deux comme professeurs ici, dans cette université, et effectivement, ils m'ont marqué tous les deux. Hein. Et, et après, j'ai beaucoup travaillé avec, avec Jean-Louis Laurière. Hein. Je n'étais pas, pas son étudiant, mais on a pas mal travaillé sur les, sur les systèmes à base de connaissances euh, ensemble. Mais... Sinon, effectivement, ce sur quoi je voudrais réagir à, à ce que tu as dit, c'est sur l'origine de l'intelligence artificielle. Le terme, effectivement, a été introduit par John McCarthy en 1955, en préparation à cette fameuse école d'été de Dartmouth College, sur laquelle on pourra revenir d'ailleurs, parce qu'elle est, elle est très intéressante pour comprendre l'origine de l'intelligence artificielle. Euh, euh, mais l'idée qui était en germe-là, était préexistante, hein. on la trouve euh, depuis très longtemps, cette idée qu'on puisse essayer, avec une machine, de, de reproduire l'intelligence. C'est une, une, une idée philosophique. Alors, elle prend des formes différentes, hein, et, et c'est bien sûr de ça dont on va parler, hein, parce que hein, ce n'est pas la même chose hein, euh, de dire comme le faisait Leibniz, qu'on allait arithmétiser la logique, pour ensuite être en mesure de construire une machine qui reproduise des raisonnements logiques. La logique était lo loi de la pensée, ça permettait de reproduire la pensée. Et puis ensuite, il y a eu différentes tentatives, hein. par exemple au e en Angleterre, Givons, Stanley Givons, qui était un économiste, a réalisé une machine qui utilisait l'algèbre de boules pour faire des raisonnements logiques avec cette idée de reproduire euh, la pensée. Mais on a quand même une euh, personnalité assez singulière qui a joué un rôle très important en informatique et qui a été un peu considérée comme le précurseur de la discipline, c'est Alan Turing avec euh, les articles qu'il a écrits en. Euh, euh, euh, voilà. Qu'est-ce qu que ça voudrait dire que. Les machines pensent. Et je crois que c'est important, c'est de bien comprendre. Et ça rejoindra peut-être ce que dit Jean-François ici. Alan Turing avait cette idée que, effectivement, on devait pouvoir fabriquer des machines qui reproduisent la pensée. Et il s'est demandé comment faire. Et là, il a envisagé tout un tas de, de possibilités. Et très tôt, il s'est dit pour que pour qu'on simule la pensée, on va essayer de prendre des tâches qui sont faciles à simuler. C'est-à-dire qu'il a essayé de réduire l'ambition. Il, il, a, il a dit, bien sûr, on pourrait reproduire un cerveau, mais il trouvait que c'était trop compliqué. Non seulement il n'a pas voulu reproduire un cerveau, mais il ne voulait pas reproduire des tâches qui étaient dépendantes de notre perception du monde. Et donc, il a choisi des tâches abstraites. Alors, on a beaucoup reproché ça à Alan Turing en disant que c'est parce qu'il réduisait l'intelligence à ces tâches abstraites. Mais ça n'était pas du tout le cas. J'ai lu des articles de Turing où il explique que euh, non, pas du tout. C'est simplement que dans un premier temps, on va faire ça, compte tenu des, des limitations des machines. Et à ce moment-là, c'est intéressant parce qu'il a pris cinq tâches. Euh, euh, les euh, mathématiques, les jeux, hein, il sait, en particulier le, le jeu d'échecs, la cryptographie, bien sûr, qui l'intéressait, et puis euh, le dialogue. Il me semble qu'il y avait une autre tâche, je ne me souviens plus. Et le fameux test de Turing qui a été introduit dans l'article qu'il a publié en 1950, la première version était sur le jeu d'échecs et la deuxième version était sur le dialogue. C'est le fameux test que l'on connaît aujourd'hui. Il y avait, et pour bien comprendre hein, le, la complexité, hein, puisqu'on est dans les 75 ans de l'intelligence artificielle, de ce début hein, de euh, l'intelligence artificielle, il y avait eu, à partir des années 40, un mouvement extrêmement important euh, qui était celui de la cybernétique, hein, qui euh, euh, avait pour but de, de reproduire un certain nombre de euh, euh, euh, mécanismes de l'intelligence hein, et en particulier hein, les, les réseaux de neurones formels étaient les tout premiers réseaux de neurones formels, avaient pour but euh, de modéliser euh, euh, ce qui se produisait dans le cerveau, mais avec une finalité très intéressante, c'est-à-dire qu'il s'agissait, hein, le papier de Walter euh, de, de, de Pitts, hein, Maculock et Pitts, c'est de reproduire les lois de la pensée, c'est-à-dire de, de reproduire toutes les fonctions logiques avec des réseaux de neurones élémentaires. Alors, il y a toute une aventure à partir de, à, à, à partir de, de cela. Mais je crois que c'est important de, de bien comprendre cette, cette antériorité. Et puis ensuite, effectivement, hein, en, en 1956, cette école d'été avait, et dans son programme c'est très clair, hein, l'idée que l'intelligence, on peut la décomposer en tâches élémentaires et euh, ensuite on va reproduire chacune de ces tâches élémentaires. Bien sûr, la, la question qui se pose, c'est est-ce que toute l'intelligence est décomposable en tâches élémentaires et bien sûr, une fois qu'une tâche élémentaire est bien définie, à ce moment-là, est-ce que, est que ça reste de euh, euh, l'intelligence Ça fait partie, bien sûr, de toutes les, toutes les grandes questions qui, qui se posent. Et il y a eu des débats farouches Et en France, en particulier, il y avait euh, des débats épiques. Et euh, donc, euh, Jean-François pourra en, en, en témoigner. Hein, Marcel Schutzenberger, hein, qui était euh, un, un, un, chance, un, oui. un, un, un mathématicien, qui disait :« Mais c'est impossible hein, avec une machine de reproduire l'intelligence parce que euh, euh, ce sont des, des, des, des, des phénomènes d'une complexité. » liées à l'imagination, qu'aucune machine ne pourra, ne pourra reproduire. Et donc, c'est cette définition de l'intelligence, bien sûr, sur laquelle, en particulier en France, on s'est beaucoup opposé pendant, pendant pas mal de temps. Et je crois, pour terminer cette, cette introduction, que ce qui est important dans l'intelligence artificielle, c'est le caractère pragmatique, empirique. On fait des machines pour reproduire des fonctions cognitives et euh, on ne prétend pas reproduire toute l'intelligence, mais des aspects particuliers. Hum, euh, la démonstration de théorèmes, le traitement du langage naturel, euh, euh, euh, la résolution de problèmes, éventuellement euh, euh, la reconnaissance euh, des formes. Mais il n'y a pas cette idée de, de, de, de globalité. Et c'est ce qui a fait l'objet de beaucoup de débats et de malentendus au début de l'intelligence artificielle, du moins en France. Eh ben merci Jean-Gabriel. En parlant de débats, je vous confie un petit secret. On s'est déjà rencontrés avant cette table ronde, évidemment, pour discuter entre nous. Et euh, bon, c'était pas, on se connaissait pas avant. Vous êtes d'accord avec moi On s'était jamais rencontrés. Non. Et euh, donc, moi, je suis biologiste hein, de formation. Je suis pas du tout dans l'informatique. Et comment vous dire que pour notre première rencontre, j'ai un peu mis les pieds dans le plat, parce que moi, je suis arrivée en me disant, ce sont des personnes qui se connaissent. Je pense qu'elles devraient à peu près avoir la même opinion. Et donc, j'ai commencé par dire. Je pense que du coup, vous êtes tous d'accord et vous avez la même définition de l'intelligence artificielle. Et quelle ne fut pas ma surprise <rire> quand absolument pas. Euh, je reviendrai sur vous après, Jean-François, parce que vous m'avez glissé que il me semble avoir entendu que pour vous, ça n'existait même pas, l'intelligence artificielle. Mais avant ça, on va peut-être, on va laisser la parole à Gérard. Il y a quelqu'un quelqu qui l'a écrit, ils ont un peu un livre là-dessus. <rire> Mais d'abord, j'aimerais avoir votre opinion à vous. parce qui vous a écrit en plus a été élève ici. Et ça a été mon élève. <rire> je vous laisserai rebondir juste après, mais on va quand même donner la parole à Gérard, puisqu'on ne oui, vous a pas encore entendu. Je voulais entendu. revenir simplement <rire> sur quelques idées euh, que Jean-François a émises. Et rappeler simplement que je suis entré, je suis entré à l'Ix en 68. J'ai découvert l'informatique à cette occasion-là, grâce à une machine euh, Univac qui était en libre-service. Il n'y avait pas de cours d'informatique à l'X à l'époque. Euh, cette Univac 1108 servait de terminal à une, uni, une autre Univac 1108 qui était au centre de calcul des armées. Et chacune d'elles avait effectivement 64K de mémoire interne. Donc c'est vous dire que ça n'avait pas beaucoup évolué hein, euh, <rire> jusqu'en 68. Euh, un cours d'informatique a été introduit. Euh, en cours d'option euh, par Jean-Claude Simon, Alix, que j'ai suivi. Et c'est là que j'ai découvert donc, le, le DEA de, de Jean-Claude Simon et de Jacques Pitra. J'ai été séduit, bien sûr, par appro les approches de Jacques Pitra. Et donc, après avoir soutenu une thèse sur les reconnaissances des formes en 1973, j'ai changé un peu de sujet et je me suis intéressé au traitement automatique des langues. Voilà. Euh, une autre idée, euh, à mon sens, ce qui est issu de l'école de c'est l'idée fondamentale que les machines, comme tu l'as dit, servaient à ce moment-là à faire des calculs, mais pouvaient également servir à représenter des symboles. Les machines pouvaient manipuler des symboles. C'est-à-dire qu'un symbole est codé par un, par un nombre, et ensuite, on va faire des manipulations sur ces symboles. Et l'autre idée essentielle, c'est que certaines parties de l'intelligence humaine peuvent être ramenées à des manipulations de symboles. Alors, c'était effectivement complètement oublié tout un ensemble d'aspects de l'intelligence. Ça, c'est un petit peu un problème aussi quand on parle de la notion d'intelligence, c'est que c'est une... Notion qui est multiforme. On ne peut pas dire euh, telle chose est intelligente ou pas. Hein. On peut dire, euh, l'intelligence, ça peut être la capacité euh, à effectuer des calculs, à résoudre des problèmes, à mémoriser des connaissances, à les catégoriser, euh, avoir des capacités de langage, avoir des capacités d'auto-représentation de soi-même, d'être capable de se juger euh, de juger les connaissances dont on dispose et de juger comment on les utilise, etc. Donc il y a tout un ensemble d'aspects et euh, l'informatique est très forte sur les premiers aspects que j'ai notés, effectuer des calculs, résoudre un certain nombre de problèmes, pas tous, euh, mais est beaucoup plus en retard disons, sur euh, d'autres aspects comme la capacité de se représenter soi-même et d'évaluer son propre comportement. Est-ce que vous voulez réagir au Oui, je... ben, on va tourner, là. Euh... <rire> on repart. <rire> dans, la, dans la vision que j'ai de, que, que de, de, de, de l'IA, euh, ce mot « intelligence euh, », je ne voudrais pas être grossier, mais en un certain sens, ça me donne des boutons. Euh, C'est un mot qui est effroyablement euh, chargé Complètement non défini, et euh, c'est par lui que disons le, que le diable entre dans l'affaire. La, et euh, je pense que un, un des problèmes que nous avons en France, c'est que nous disons intelligence artificielle, nous traduisons ainsi ce qui s'est appelé artificial intelligence, en oubliant que intelligence à des sens variés, en anglais comme en français, euh, en particulier « intelligence service », ce qui existe aussi en français, « intelligence avec l'ennemi hein? ». Et euh, toutes les questions qu'on peut se poser, c'est qu'entendait euh, McCarthy quand il a forgé euh, artificial intelligence Je, je, je soupçonne ce, ce personnage extraordinaire a été John McCarthy D'avoir très consciemment créé un oxymore et d'être d'avoir été tout à fait euh, conscient de son pouvoir euh, détenant et disruptif, qui est encore plus important, je pense, en, en français, parce que disons euh, artific, intelligence artificielle ça colle à artificial intelligence en allemand par exemple c'est un peu différent qu'une intelligence. Ça a quand même ça moins de moins de moins de force et euh, par conséquent s'interroger sur le sens du mot intelligence je pense c'est tomber dans l'espèce le, de piège que que Mac a fait un certain un certain sens nous attendu et je reviens à cette à ce pragmatisme que tu évoquais Jean Gabriel précisément ne pas se poser cette question mais dire il y a des choses qu'on va essayer de faire il y a des choses qu'on va essayer de faire, alors il, il écrivait un peu dans le, dans le programme d'Artmouth, avec beaucoup de, pas mal de vagues d'ailleurs, mais un des, pre, une des premières, un des premiers tests euh, qui, véritablement, qui a véritablement marqué, ça a été la question du jeu d'échecs. Est-ce qu'on est qu va arriver à battre le champion du monde aux échecs avec une machine <coughs> Réponse, oui. Et puis c'est terminé. La question ne se pose plus. Ensuite, la question s'est posée pour le jeu de Go. Ça a été un peu plus lent, mais la réponse est oui. Et maintenant, nous savons, avec un programme qui s'appelle Alpha Zero, je crois, que si vous avez un jeu à deux, à deux joueurs, <coughs> dont, vous êtes, dont vous avez les règles complètement définies, à ce moment-là, une machine battra le meilleur joueur humain au terme d'un processus parfaitement clair, vous connaissez les règles, vous écrivez donc le même programme jouant contre lui-même, la machine, à force de jouer contre elle-même, devient excellente et bat tout joueur humain. Quel que soit le jeu. Ce qui m'amène à une thèse, une deuxième thèse provocante que je vous propose, qui est que si vous avez un problème suffisamment bien défini. Alors, le cas, de, le cas du, du jeu à deux joueurs est un cas particulièrement euh, restreint, disons, de la problème plus, plus général. Si vous avez un problème suffisamment bien défini, alors la machine le traitera. La seule façon que vous ayez de battre à la machine, c'est s'il y a des choses qui ne sont pas précisées. À ce moment-là, si tout n'est pas précisé, la mécane, ah, elle est prise. Et je pense que l'idée, le, le, enfin l'idée que je trouve intéressante là-dedans, c'est que précisément, je ne veux pas savoir si c'est intelligent ou pas. Vous avez quelque chose à faire, est-ce que vous y arrivez ou pas C'est volé. Et la, le problème alors philosophique maintenant, effectivement, c'est de savoir si, euh, disons, ce... C'est thèse, tiens, bien entendu, parce que c'est d'une... On est <rire> bien d'accord. Ben, je vais vous laisser réagir, Jean-Gabriel, parce que je pense que la question, la notion de philosophie, je pense que ça vous était adressé. Oui, non mais c'est là les questions sont multiples. D'abord, sur l'intelligence, je suis tout à fait d'accord. McCarthy et, et je pense euh, Marvin Minsky et, et, et, et uh, Klochanon, enfin, je dirais, et, euh, bien sûr, avaient compris le caractère choquant Hein, de, le, le, le, le caractère oxymorique du terme intelligence artificielle. En même temps, il y avait quand même euh, une... Euh, acception de l'intelligence qui était proche de celle qui existait en français. Le problème, c'est que le terme oui. est, est, est polysémique en français. C'est-à-dire qu'il désigne à la fois l'intelligence au sens euh, euh, philosophique général, hein, et puis il, il désigne euh, euh, ensuite, à partir du 19e, euh, euh, les euh, différentes facultés intellectuelles. Et par exemple, en français, vous savez qu'il y a euh, un, un philosophe qui, justement, a arrêté la philosophie pour faire de la psychologie polytaine qui écrit un grand traité de l'intelligence. Et c'est bien sûr en ce sens-là hein, qu'il qu l'entendait. Et en plus, dans le, les, les écrits hein, de Macarty, on voit bien qu'il y, y a cette idée-là. Mais c'était un peu… Ils avaient compris que c'était quelque chose qui excitait la curiosité. Et, et, et ils ont eu raison, ça a bien marché quand même. Hein, parce que euh, euh, tout le monde en, en, en a parlé dès le début. Donc du point de vue marketing, c'était quand même euh, euh, très, très bien choisi. Hein, parce qu'on nous dit souvent, il ne faut pas euh, utiliser le terme intégralité. Oui, mais il existe depuis 50 ans et tout le monde le critique. Mais justement, en le critiquant, on lui fait quand même beaucoup de, euh, de publicité. N'oubliez qu pas que le mot a été employé dans une demande de financement. Tout à fait. Hein bon. Oui, oui, tout à fait. Et, et, et, et on retrouve d'ailleurs des hein, le, mécanismes oui, qui, qui existaient à l'époque, qui existent au aujourd'hui encore, c'est-à-dire que pour faire des demandes de financement aux institutions, alors ça peut être les institutions européennes, ça peut être l'ANR, la ça peut être n'importe où, il faut faire miroiter des, des choses extraordinaires. Donc ça, c'est le, le premier point. Le deuxième point, c'est là où je, je, je suis euh, euh, moins d'accord, c'est sur le fait que l'intelligence artificielle euh, euh, euh, euh, aborde des problèmes sont bien définis parce que justement euh, elle essaye d'aborder des problèmes mal définis Alors je, sur les jeux par exemple bien sûr euh, tu dis tous les jeux à information complète et parfaite ce qui veut pas dire tous les jeux hein. Tous bien les bien jeux, à information complète et parfaite, je suppose que c'est ce que tu as dit, Peuvent définir. C'est pas, c'est pas, pas aussi simple que ça, tu vois, parce que même sur le Go, tu vois, il y, y a, quand même. Ça, ça a mis très longtemps, hein, parce que il oui. y a énormément de, de techniques pour l'évaluation de la situation, justement, parce que ça, c'est pas défini l'évaluation de la situation au Go, parce que tu peux pas explorer tous les possibles, justement, et tu en explores relativement peu. Donc c'est pour ça que c'est d'une extrême, c'est d'une extrême complexité. Oui, mais ça marche. Alors, ce que ce que disait McCarthy des jeux, c'est que c'était la drosophile de l'intelligence artificielle. Ouais. C'est-à-dire que ça permettait de tester de nouvelles approches. Et c'est effectivement hein, ce qui. Euh, hein, c'est une belle image. Ah ouais, hein, c Alors, la deuxième chose, le paradoxe, c'est quand même, si on regarde l'histoire de l'intelligence artificielle, au début, on a fait des mathématiques. Donc là, c'était bien défini. On a fait de la, de la logique, hein, avec le logic -siris. Après, on a essayé d'aborder la langue naturelle hein, avec bon, la traduction automatique. Alors, ça a donné un échec. Mais ensuite, on est reparti quand même sur les mêmes bases. Aujourd'hui, la traduction statistique, c'est la même chose que les premières machines de, de, de, de, de traduction automatique, alors avec des, des moyens complètement différents. Et puis ensuite, on a... À aborder. on a abordé la sémantique, hein, c'est quand même pas très bien défini, c'est difficile, hein, avec quand même un certain nombre de succès, pas uniquement des succès, mais quand même... Et puis, ensuite, la renaissance de l'intelligence artificielle, dans les années 80, c'est lié au système expert, mais avec des applications quand même incroyables. C'est lié à la médecine. S'il y a vraiment quelque chose de plus mal défini que la médecine, c'est difficile. Hein, et c'est ce qui a donné un coup d'envoi à l'intelligence artificielle à ce moment-là. Donc, c'est... Et, et ensuite, là, il euh, y a une renaissance de l'intelligence artificielle avec la perception, avec la reconnaissance des visages. La reconnaissance des visages, c'est quand même quelque chose d'extrêmement de, mal défini. Hein. Qu'est-ce qui fait qu'on reconnaît quelqu'un Ça, on ne sait, hein, voilà. hein. sait pas, pourquoi, mais on reconnaît. Mais on le test est là, on ne sait pas pourquoi, mais on reconnaît. Ça. reconnaît. Mais en tout cas, voilà. voilà. Donc, c'est pour ça que... C j'ai un peu de mal à ça. Bon, moi, je crois que ce qui est passionnant quand même avec l'intelligence artificielle, et il me semble que les pionniers de l'intelligence artificielle avaient ça en, en tête, c'est que c'est mystérieux ce qu'est l'intelligence, et que les machines nous permettent de, de, de l'explorer. Et moi, je, justement, on parlait de, de, de Jean-Louis Laurière. Moi, je trouvais extraordinaire dans ses cours, il nous est donc, euh, il fallait faire de la résolution de problèmes, il nous est, et quand, si vous avez résolu un problème, même si vous n'y êtes pas arrivé, euh, montrez-moi toutes les traces, hein, euh, euh, tu te souviens Monique, hein, toutes les traces, parce qu'il dit ça c'est intéressant, parce que pour lui c'était intéressant de voir sur les brouillons comment les gens avaient essayé euh, de résoudre les problèmes. Et donc il y a effectivement cette idée de modélisation de la façon dont les hommes s'y prennent pour essayer euh, de euh, résoudre différentes, euh, différentes tâches. Et ça, donc, c'est vraiment quelque chose qui est présent dès le début, hein, je crois, de, de la discipline. Mais je ne voudrais pas monopoliser la parole. Peut-être que, justement, sur le traitement du langage naturel, Gérard devrait pouvoir parler. D'abord, moi, une des définitions que j'aime bien donner de l'intelligence artificielle, pour risquer que ce soit, hein. oui, oui. <rire> c'est l'idée que l'intelligence artificielle essaye de résoudre des problèmes pour lesquels il n'existe pas d'algorithme. Et ça a été, je crois, euh, typiquement, euh, l'optique de, de Pitra et de tous ses élèves, hein, dans tous les, tous les problèmes qu'ils ont abordés. Donc ça, c'est quelque chose d'important, je crois. Euh, L'idée qu'on ne sait pas comment faire et on va trouver des moyens heuristiques c'est-à-dire des méthodes qui ne donnent pas la solution à coup sûr, mais qui en probabilité euh, donnent le, le maximum de chances de trouver une bonne solution hein, pour essayer de résoudre ces problèmes. Une deuxième chose, c'est euh, je crois que les, les aspects euh, qui ne sont pas pris en considération euh, par l'intelligence artificielle, tout au moins à ses débuts, c'est justement tous les aspects qui sont implicites chez nous, dans l'intelligence, tout ce qui est, entre guillemets, inconscient, les aspects émotionnels, les aspects kinesthésiques. Tous ces aspects-là jouent un rôle essentiel dans euh, les, les mécanismes intelligents hein, et ne sont pas réellement pris en considération par l'intelligence artificielle, tout au moins à ses débuts. Et je crois, pour revenir à l'exemple que tu donnais sur les, les jeux euh, bien définis, euh, je, je pense qu'il serait utile de faire une distinction entre deux types de mécanismes d'intelligence artificielle. D'une part, ce qu'on a abordé au début de l'intelligence artificielle et puis jusqu'aux années 90-2000, euh, qui sont toutes les méthodes euh, formelles, les méthodes explicites, Hein, en passant par les systèmes experts, les, euh, les, les, règles, les règles de logique, les différentes logiques qu'on a développées, etc. Et puis, les méthodes qui sont apparues plus récemment avec le développement donc, des réseaux de neurones, euh, entre guillemets, qu'on appelle profonds, c'est-à-dire les réseaux de neurones. Alors, le, le perceptron que Jean-Gabriel a évoqué tout à l'heure, en fait, était un, un mécanisme ultra simpliste, puisqu'il avait une, euh, un ensemble de, de neurones d'entrée et euh, des neurones de sortie, et c'était à peu près tout. Et donc, on avait démontré qu'il y avait un certain nombre de choses euh, qu'il n'était pas capable de, de produire, un certain nombre de raisonnements, de formules logiques qu'il n'était pas capable de produire. L'idée de ces neurones... Euh, de ces réseaux de neurones formels euh, qui ont été développés récemment, c'était d'introduire beaucoup de couches intermédiaires. Et en plus, ça a été extrêmement utile grâce à la masse de données absolument gigantesque dont on dispose maintenant. Hein euh, pour mémoire, on doit avoir de l'ordre de 2 à 3 trillions d'octets de, de, de données hein, qui sont produits euh, à peu près euh, tous les jours. Alors que, par ailleurs, 90 des données dont on dispose sont produites dans les deux ans, dans les deux dernières années, hein, par rapport à toutes les connaissances et les données qu'on a produites dans, les, dans tous les siècles qui précèdent. Et donc, euh, cette masse gigantesque de données a permis de développer des apprentissages dans ces réseaux de neurones profonds qui ont permis aux différentes couches d'identifier un certain nombre de, de propriétés élémentaires euh, pertinentes pour le problème qu'on essaye de traiter. Et c'est ce type de mécanisme qui a permis effectivement, au type de jeu que Jean-François évoquait, de fonctionner parfaitement. Mais euh, les mécanismes, euh, je dirais, d'intelligence euh, formelle euh, ne permettent pas ce genre de, ce genre de, de processus. Alors vous pouvez réagir, vous n'avez pas besoin de mon autorisation. Ah moi. oui, et oui, <rire> parce que je, chaque fois je me dis, il faut que je prenne le micro, mais non, je n'ai pas <rire> besoin de prendre le micro. C'est le micro. <rire> Non, juste sur les, sur les réseaux de neurones formels, je crois que c'est important de, de préciser les choses parce que les, les, les tout premiers réseaux, hein, en 1943, euh, euh, McCulloch et Pitt démontrent que n'importe quelle fonction logique peut être programmée sur un réseau à trois couches. Hein, et la difficulté, c'est euh, la, l'apprentissage. C'est que si on a une, une fonction donnée, il faut arriver à ajuster les poids. Alors ça, bien sûr, c'est... Et donc très tôt... Euh, on a essayé de, de, de, de fabriquer des machines qui automatiquement sont capables de déterminer les poids qui vont réaliser une fonction donnée à partir de quelques exemples. Et ça, Mac, euh, pas McCarthy, mais Minsky fait sa thèse là-dessus en 1950. Et Il n'y arrive pas, il se casse les dents. Et ensuite, effectivement, tu as, as l'aspect euh, euh, du perceptron. Ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est né avant l'intelligence artificielle que c'est quelqu'un qui n'y est pas arrivé. Hein, euh, euh, euh, Minsky, qui a été l'un des pionniers de l'intelligence artificielle. Ensuite, quelques années après, un copain de Minsky qui avait le même âge que lui, euh, euh, va inventer le perceptron mais il va le faire justement sur c'était appren apprenable sur deux couches et, et, là, et là ça ne marche pas et, et ensuite il va écrire son fameux livre hein, sur, sur trois couches donc vous voyez que ça accompagne toute l'histoire de, de, de l'intelligence artificielle mais il y a bien sûr beaucoup d'autres techniques qui euh, euh, vont euh, euh, intervenir en intelligence artificielle, hein, il y a par exemple dans l'apprentissage, hein, il y a l'apprentissage par renforcement hein, et puis ensuite il y a euh, toutes les, les méthodes logiques, euh, les méthodes heuristiques etc. et ce qui est je crois extrêmement intéressant, c'est la fécondité. C'est-à-dire qu'il y a quand même un, un nombre d'approches euh, extrêmement variées. Alors moi, j'ai le souvenir en euh, 2005 euh, d'une session absolument extraordinaire. J'étais invité à Stanford euh, euh, euh, dans un, un workshop. Ça s'appelait le W5 Workshop, W5, What Went Wrong and Why Workshop. Ça donnait W. <rire> Et dans la même pièce, il y avait. John McCarthy, Douglas Lennart, Carl Hewitt, euh, euh, euh, euh, euh, Edouard Fayehenbaum, etc. Et alors, il se demandait, mais qu'est-ce qui fait que euh, ça ne marche pas En réalité, il disait, ça marche, mais il euh, euh, euh, y a des problèmes de... Euh. Et alors, la raison pour laquelle je vous raconte ça, c'est parce que John McCarthy, qui est extrêmement sympathique comme, comme personnage, se mettait en colère. Il disait, mais c'est incroyable. Aujourd'hui... Tout le monde fait la même chose en intelligence artificielle. Donc, à l'époque, ce n'était pas les réseaux d'ordre, mais tout le monde faisait de l'apprentissage avec l'apprentissage statistique. Et il disait, c'est quand même dramatique parce qu'on hein, a perdu cette imagination extraordinaire. Et lui, d'ailleurs, l'avait montré. Hein, quand on, oh, hein, tu as parlé de LISP. C'est lui qui a inventé LISP. Hein, il, il a inventé le time sharing il a participé à l'invention du, du time sharing. Ouais, ensuite, il a, euh, euh, euh, euh, un, sur les jeux, il est à l'origine de, de l'alpha-bêta, hein, qui est quand même l'algorithme euh, qui va permettre hein, euh, le jeu d'échecs, etc. Et donc, euh, voilà, je crois que ce qui est vraiment euh, important, c'est à la fois cette fécondité, hein, je crois, euh, de l'intelligence artificielle et, et, et le fait qu'avec le temps, on a des machines de plus en plus puissantes. Mais c'est vrai que ce qui est dommage, c'est quelquefois <rire> qu'on réduit l'intelligence artificielle à une seule dimension, en occultant le reste, Alors, je crois que ce qu'on veut, avoir un futur de l'intelligence artificielle, aujourd'hui, ben, ça ne viendra pas simplement d'une technique, mais d'un mélange, d'une un, composition de, de techniques différentes. Je crois qu'il y a une différence importante à souligner, c'est euh, les, les mécanismes rationnels qui produisent des résultats par des méthodes euh, qu'on sait analyser qu'on sait comprendre et donc qui peuvent expliquer leurs résultats et puis les, les méthodes nouvelles donc disons de, de ces réseaux profonds qui sont simplement des méthodes d'ordre des résultats d'ordre statistique et l'erreur qu'on fait souvent en interprétant ces résultats c'est de confondre euh, les résultats statistiques avec des corrélations enfin corrélation et déduction. Donc ces méthodes-là n'explicitent que des corrélations, et nous, en les interprétant, on a tendance à les interpréter comme des relations de cause à effet, mmh. ce qui peut être complètement trompeur. Mmh. Oui. Il y a, à propos des, disons, de la. De ce qui est ce qui est capturé par la les, les, les réseaux les réseaux neurones en particulier disons, la, la célèbre reconnaissance des visages euh, on peut parler d'intelligence dans la reconnaissance d'un visage j'ai l'impression que le disons le, le, ce phénomène qui relève absolument de la de l'histoire de l'ingénierie disons de de, de trouver les bons paramètres qui fait que tout soudain, une technique qui avait pataugé pendant des années a, a commencé à marquer des points, euh, on l'interprète comme, euh, disons, une, un succès de l'intelligence artificielle. Euh, je pense que ça, ça pose un, un, Mais un en fait, autre problème. C'est très intéressant ce que tu dis, parce que, j'ai l'impression que toute au cours de l'histoire de l'intelligence artificielle, on a eu un certain nombre de succès. Tu as parlé du jeu d'échecs, tu parles de la reconnaissance des visages, et alors ces succès, chaque fois, ce sont des échecs de l'intelligence artificielle, au sens où l'intelligence artificielle avait pour but de reproduire le raisonnement humain. Et chaque fois, on obtient des machines qui arrivent à réaliser des tâches mieux que les hommes, mais en fait, elles le font d'une façon totalement différente des hommes. Et donc, c'est le, le paradoxe hein, euh, euh, euh, qu'il y a. En... C'est important parce que, par exemple, sur le jeu d'échecs, il hein, y a un certain nombre de spécialistes, en particulier quelqu'un que euh, Jacques Pitra aimait beaucoup, hein, qui oui. s'appelait euh, Fernand Gobet, qui travaillait sur la modélisation du raisonnement du joueur d'échecs. Il avait fait des, des papiers d'ailleurs avec Herbert Simon dessus. Et à partir du moment où une machine a emporté sur le champion du monde aux échecs, eh ben, il a complètement arrêté parce qu'il n'y avait aucun financement euh, euh, pour ce, pour ce qu'il faisait. Et c'est peut-être un peu ce qui arrive, c'est qu'à partir du moment où il y a un certain succès, il y a tout un tas de pistes de recherche qui euh, euh, euh, euh, s'arrêtent un tout petit peu. Mais en même temps, aujourd'hui, même si on a des machines très puissantes pour un certain nombre de, de tâches, le besoin d'explication fait qu'on est, je crois, aujourd'hui... Euh, nécessairement euh, euh, euh, euh, conduit à reprendre un certain nombre de techniques classiques, symboliques sur euh, l'intelligence artificielle. Mais à, à propos du jeu d'échecs, justement, Pitra disait souvent euh, il est vraiment dommage que la force brute ouais. soit supérieure tout à fait. au ouais, raisonnement tout à fait. intelligent. Exactement. exactement. Ah. Mais attendez, a, moi, je pense qu'il y, y a une question que ça pose, ça. l'histoire, parce que la reconnaissance ouais. du visage, je suis désolé, tu veux pas l'expliquer Tu dis, je dis, ceci est. Oui, mais euh... si tu conçois l'intelligence de, de façon globale, tu dis, tu non, décomposes. Non, non, non, non mais, mais l'intelligence, as... de façon globale, ah, bah, ça n'existe si pas. Dans, dans l'intelligence, il y, y a des composantes que, que tu. A... C'est quoi si, tes ces composantes si tu... Alors, je vais préciser. Euh, euh, si on suppose que euh, euh, l'intelligence, c'est euh, toutes nos, nos, nos capacités hein, à appréhender le monde. À ce moment-là, tu peux regrouper tes différentes fonctions cognitives et ce sont ces fonctions que l'intelligence artificielle simule. Donc, bien sûr, tu ne vas pas dire que c'est une seule chose, mais la perception, ça relève de l'intelligence. Ah, ah ben C'est oui. ah ben, une là, composante de l'intelligence artificielle. Là, là, là, là, là, moi, je ne vois pas pourquoi. Et, et d'ailleurs, tu sais qu'il y a un, une opération d'entendement qui est vraiment centrale, c'est le jugement. Oui. Et quelqu'un qui n'a pas de jugement, on ne peut pas dire qu'il est intelligent. Or, le jugement, c'est une forme de perception, c'est-à-dire que, tu vois, au sens, pas judiciaire, hein, bien sûr, au sens où c'est une catégorisation euh, euh, du monde. Et donc, oui, la perception, c'est une composante de l'intelligence, le raisonnement, la mémoire, l'apprentissage, l'exploitation de la mémoire, tout ça, ça, la communication, tout ça, ça, ça relève… Euh, euh, oui, mais de, donc, à ce moment-là, ce, ce que tu appelles l'intelligence, c'est finalement la totalité de la pensée. Ah ben bah oui, oui, bien sûr. Oui, bah à ce moment-là, si tu veux, le mot perd tout son compte. Le mot perd tout son compte. Ah non, il ne se perd si pas sans compte, au sens où Hippolytaine parle dans son traité de l'intelligence, c'est ça, c'est toute la pensée qu'il va essayer d'aborder avec les méthodes des sciences physiques. Et le, je crois que la révolution de l'intelligence artificielle, c'est de dire, toute la pensée, on va essayer de l'aborder avec ces objets nouveaux que sont euh, les, les ordinateurs. Et bien sûr, ça veut dire que ça, ça ouvre un champ extrêmement large. Alors, ça couvre pas toute l'informatique parce qu'il y, y a des composantes de l'informatique qui euh, ne servent absolument pas à reproduire euh, euh, la pensée. Mais ça, ça, ça, ça, ça recouvre beaucoup de choses. Parce que la, moi, je pense qu'il quand même cette ce que tu dis là, moment où, où tu déclares effectivement où tu poses que la, la perception fait partie intégrante de l'intelligence à ce moment-là, d'accord. Et on est bien d'accord aussi que, ce, que donc ce, ce phénomène nouveau de la... De, de la je je pense toujours à sa reconnaissance du visage, ça, ça capture, et les, et, les, et les analogues qui vont ensemble, capturent effectivement quelque chose qui relève de la perception. Et euh, à ce moment-là, on s'aperçoit que la perception joue un rôle très important, disons, dans notre pensée, si tu veux, et s'agissant d'un autre d'un problème qui lui est lié, puisque l'un des succès de la, la technique nouvelle, c'est de faire avancer considérablement la traduction automatique, à ce moment-là, dans quelle mesure la traduction est-elle effectivement quelque chose d'intelligent C'est dans la mesure où la machine traduit, et tu es sûr qu'elle traduit, mais qu'elle ne comprend pas. Si tu veux. Et on a cette espèce de nunetisme étonnant. J'ai fait l'expérience il n'y a pas très longtemps. J'avais un article à traduire en anglais, et je dis, mieux, -nye euh, disons, au diable l'avarice, et je, je me suis abonné à Dipel pour, euh, pour un prix modique, et j'ai traduit mon anglais, et j'ai été sidéré. Car effectivement, sur les sept pages de mon papier, il y avait une bourde, une grosse, une vraie, mais une et une seule. Le reste, c'était des inexactitudes, des, des inélégances, de tout ce qu'on voudra, mais il y avait, le, le, le système s'était planté une fois. Ce qui montre bien que quelque chose de, de nouveau existe. Et en même temps, c'est quand même un peu troublant de se dire « la bécane a traduit mon texte, et il n'y a rien compris. Donc, vous avez dit intelligence Eh bien, c'est exactement ce que je te disais les succès de l'intelligence artificielle, eh ben, ce sont les échecs de l'intelligence artificielle. En fait, c'est un peu paradoxal. Oui, Et, oui. C'est-à-dire que ce qu'on arrive à faire, souvent, on arrive à le faire au détriment, effectivement, de ce qui était le projet initial de l'intelligence artificielle, qui était de mieux comprendre l'intelligence avec, avec, les, avec les machines. Il serait, il serait intéressant justement de, de savoir exactement comment procèdent les gens qui font de la traduction simultanée. Est-ce qu'ils comprennent réellement les textes qu'ils traduisent Alors on va quand même on va quand même préciser pour l'audience que le traitement automatique des langues c'est votre spécialité, oui. hein, donc. Euh... Oui. Juste pour, comme ça, pour le contexte, c'est pour ça qu'il lui a tendu ouais. la perche, hein. Ce qui me trouble dans cette, tu vois, j'ai bon, pas une réponse à ta question, bien sûr, mais j'ai cru, j'ai cru comprendre que les gens qui, qui, qui, sont les spécialistes, donc qui font de la traduction automatique en conférence, par exemple, quand ils, bon, ils sont professionnels de la traduction, et en général, lorsqu'ils doivent traduire dans une manifestation scientifique, cette manifestation scientifique ou, ou autre, elle a un sujet. Hein, il s'agit de, de traiter de, disons, de la, de, de, de, de, du sexe des anges ou de, des choses comme ça. Et, et par conséquent, le, le traducteur est amené à ingurgiter une, une liste de vocabulaire, etc., qui sont spécifiques de la, de, la, de, de la manifestation du sujet qu'il va devoir traduire. Et alors, à ce moment est-ce qu'effectivement, il comprend et tu veux, Voilà tu la, question, la question que je veux. S'il fait juste un parallèle entre deux listes de vocabulaire, à mon avis, ce n'est pas de la compréhension. Ah, allez, et donc, comprends. ces gens-là, aussi brillants soient-ils, et ils oui. le sont, effectivement, ne peuvent pas avoir des connaissances de tous les domaines scientifiques non. Ils dans lesquels ils même. interviennent, mais ils traduisent quand même. Ouais, il y a des mémoires de traduction. C'est-à-dire que quand on, on, par exemple, si on fait traduire des textes par une officine de traduction, hein, ils, ils nous demandent un certain nombre de thèmes. Et surtout, après, ils, ils sont contents quand on leur reprend, redonne des textes du même domaine, parce qu'ils ils, ils, ils sont, sont sûr, capables oui. de les traduire. Oui, ouais, tout à fait. Oui. Mais sur les, sur les traitements de la langue, à ce moment-là, je dirais il y a deux, deux types de modélisation complètement différentes. Euh, les modélisations euh, de type euh, grammatical, issus un petit peu des grammaires de Chomsky, où on donne par exemple des règles de, de réécriture. On dit une phrase peut se réécrire euh, comme un, un groupe nominal suivi d'un groupe verbal, un groupe nominal c'est un article, un nom, un adjectif, ou etc. Enfin, on essaye d'expliciter toutes les solutions possibles. Euh, ça c'est des modèles explicites de, de langage. Et puis il y a les modèles statistiques, où, alors à ce moment-là, il faut à nouveau une grande masse de données, et pour chaque mot d'un texte, on va calculer quelle est la probabilité que tel autre mot du texte apparaisse. Et on a des liens de ce type-là entre les, soit les couples de mots, soit euh, les n mots qui précèdent suivi du n plus unième mot, etc. On peut faire la même chose au niveau oral, en, avec les séquences de phonèmes, Hein ou bien en euh, écrit avec les séquences de lettres, etc. Hein Donc là, on a des modèles d'ordre statistique, et c'est ces modèles-là qui euh, traduisent effectivement euh, de façon plus efficace euh, à partir du moment où ils ont accès à des, euh, des milliers et des milliers de textes de, de, de données. Ce qui Personnellement, la, les aspects statistiques m'ont toujours un peu gêné, parce que... Euh, j'ai tendance à penser que ça ne représente pas une réelle compréhension. Quoi. Ça marche. Tout le temps Souvent. Maintenant, avec les masses de données dont on dispose impr maintenant, oui. quand même aujourd'hui, ça a fait des progrès tout à fait, tout à fait bluffants. Et puis, il y, y a les nouveaux modèles de langage, les grands modèles de langage avec les réseaux de neurones, enfin, que oui. tu, tu connais, oui, comme GPT-3, oui. etc. Alors là, là, ils ont des, des modèles. En plus, c'est impressionnant parce que c'est des centaines de milliards de, euh, de paramètres à l'intérieur. Oui, oui c'est euh, assez bluffant parce que ça fait plus de paramètres que ce qu'il y a de neurones dans, dans le cerveau. Hein. Mm -hmm. euh, on en vient à se demander quand même est-ce que véritablement nous comprenons ce que nous faisons. Vous entendez ça, comprendre? Qu'entendez-vous? Qu <rire> Qu'appelez-vous comprendre? C'est toujours cette, cette foutue intelligence qui me, qui me gêne si tu veux parce qu'il y a énormément de présupposés extrêmement valorisés extrêmement valorisés. Euh, je préfère qu'on ne parle pas d'intelligence. Euh, J'aimerais mieux faire l'économie de, de ce terme, disons. Je prends note. Je ne sais pas si tout le monde est d'accord autour. Tant, tant qu'on veut parler de l'intelligence comme concept unique, effectivement, on se disputera, entre guillemets, toujours, parce qu'il y a tellement de composantes à l'intelligence qu'on euh, ne sait pas si on parle de la même chose ou pas. Mais c'est un, un vieux débat en psychologie entre les tenants hein, de, du facteur G, hein, c'est-à-dire euh, cette idée qu'il y a un nombre qui va caractériser la puissance intellectuelle, et puis ensuite, tous les travaux qui viennent de la psychologie des facultés, qui vont être repris ensuite hein, et qui se développent énormément avec les sciences cognitives contemporaines, dans lesquelles y il y a l'idée qu'il y, y a des fonctions cognitives et que, bien sûr, ces fonctions sont plus ou moins développées chez chaque individu. Euh, elles s'entraînent se, euh, elles elles-mêmes. Et donc, euh, l'intelligence c'est la résultante de l'ensemble de, de ces facultés. Donc, ce n'est pas une chose particulière. Et euh, ben, les, les intelligences elles-mêmes sont très différentes. Moi, je ne enfin, sais pas votre expérience, mais j'ai eu pas mal d'étudiants en thèse, bon, euh, plus de 40, 45. Et ce que je trouve passionnant dans ce métier, c'est qu'on suit des personnes jeunes pendant 3 à 4 ans. Et bien, ce que j'ai remarqué, c'est que les intelligences individuelles étaient très différentes. j'ai n'ai jamais eu deux thésards pareils. Hein, c'est ah bon, hein, chaque fois ils ont. Parce que justement, ils vont jusqu'au bout de leur, leur capacité. Et, et donc, c'est là où je crois que le terme intelligence est assez pertinent quand même, malgré tout. Ce hein, si on, qu'on on qu on peut souligner aussi, c'est que... Il y a deux types d'intelligence, peut-être, qui sont plus prégnants que d'autres. C'est tout ce qui est logico-mathématique et tout ce qui est linguistique. Et euh, l'école euh, se centre essentiellement sur ces deux aspects-là. Alors que tous les autres aspects, il y a beaucoup d'enfants qui sont plus sensibles aux aspects euh, kinesthésiques, aux aspects euh, musicaux, aux aspects que sais-je. Euh, et l'école n'en tient pas vraiment compte de ça. Donc ça favorise... Euh, les éléments qui sont plus centrés sur euh, ces intelligences logico mathématiques ou linguistiques. C'est cette, cette intelligence là qu'on dit il est intelligent garçon oui. ou cette fille qui réussit ouais. à l'école. Merci. <rire> Mais moi euh, s'agissant partant du langage euh, j'ai envie de mettre encore un clou dans le cercueil de l'intelligence hein, en disant que euh, bon c'est bien que s'agissant de la compréhension de la langue, il euh, y a des gens qui croient que les mots ont un sens, hein, que les, les œufs sont des œufs et des choses comme ça. Bon, ça, c'est un peu les vieux, les, les, vieux, les vieux réalistes. Moi, je suis plutôt nominaliste, et le mot n'a pas de sens. Ce qui a, ce qui a du sens, c'est un discours. Et ce n'est pas simplement le discours, mais c'est le discours situé. Donc si on veut effectivement en attribuer une signification, il faut se représenter, s'imaginer se, se, se, comment, dans quel contexte, la chose s'est produite, et on en revient à un acte de langage, et, et il faut le situer complètement. Et toute autre, euh, toute autre procédure, disons, est une espèce d'illusion. Est une espèce d'illusion, et illusion qui est euh, qui nous est dictée par par notre culture ambiante, par ce qu'on nous a enseigné. Euh, euh, mais non, c'est toute tout toute une toute une tradition de façon de et... faire. Et euh... les, les grammaires, ça a été construit a posteriori. Enfin, je veux dire, les gens parlaient et ensuite on a, on a fabriqué les grammaires. Hein, et les, les, les gra... Certains ont fabriqué des grammaires, plus ou moins bien, plus ou moins tard. Il euh, n'y a, a pas de grammaire grecque, mais pas d'époque grecque, hein. par exemple. Et hein. pourtant, Dieu sait et si la grammaire existe. Pour le sens qui c'est différent. Mais... Et là, je, je me demande si nous ne sommes pas euh, un peu, disons, focaliser sur ce, cette, cette espèce de, de, de golem de l'intelligence, là, par, encore une fois, toute une, toute une tradition euh, culturelle, philosophique, etc., qui nous met le nez dessus euh, et qui, en ce sens, nous, nous emprisonne et nous empêche de voir la, la réalité du phénomène, de la même façon qu'à à, à, à lire, à lire un texte disons, le, on, on, on oublie dans quelles conditions elle a été produit et, quel, et dans quel sens il a fonctionné. Et je pense qu'il y, y a toute une, rela, une espèce de relativisation à faire et à, à prendre du champ pour, euh, pour comprendre un peu de quoi il est question, effectivement. Mais où est-ce que est tu vas en venir, là J'en reviens, reviens, ben, reviens un petit peu à ce que la, la, la suggestion qui était faite tout à l'heure, à savoir que l'intelligence artificielle n'existe pas. Ah oui. Ce qui existe, ce sont différentes pratiques, Alors, même, Je différentes raconter, opérations. L'intelligence artificielle n'existe pas, donc c'est euh, Luc Julia qui euh, euh, a été étudiant ici dans le débat hier fin. Moi, je l'avais complètement oublié. Et il y a cinq ans, il, il m'envoie un mail, il dit écoutez, je suis de passage en France, mais j'avais lu des choses écrites, j'aimerais bien discuter avec vous. Je dis bon, pas de problème, il, il vient en soi, il était un peu pressé, etc. Et, et alors il me dit, il me dit ouais ouais, je me souviens très bien de vous, vous été mon prof, vous ne devez plus vous souvenir, ça faisait très longtemps. Et ensuite, Luc, Luc Julia euh, euh, a été l'un des concepteurs de Syrie. Et puis après, il est devenu euh, le Directeur scientifique de, de, de sa et maintenant il est, il est venu en France, il est euh, directeur scientifique de, euh, de Renault. Et euh, donc euh, il a à la fois écrit ce livre, l'intelligence artificielle n'existe pas, mais pas du tout pour critiquer l'intelligence artificielle, hein, mais pour critiquer un peu les, les, les abus du, du terme et, et, et le euh, dire qu'il n'est pas contre les technologies d'intelligence artificielle, loin de là. Hein, <rire> L'autre élément c'est que, à, à force, disons, de euh, de, de, de, de, disons, le thèse, la, la, la thèse, euh, c'est que dans une pratique euh, dans la, assez répandue maintenant, euh, le mot « ia » est devenu pratiquement synonyme d'informatique. Euh, le bouquin de Gérald Bronner sur euh, l'apocalypse cognitive m'a l'air d'être un bon exemple de ce, de, de, de ce genre de, de dérive. En un certain sens, c'est profondément normal, puisque l'intelligence artificielle a irradié une bonne partie de l'informatique, réciproquement, elle n'existe que grâce à l'informatique. Donc, dire qu'au jour d'aujourd'hui, l'informatique, elle réalise le projet de l'intelligence artificielle, mais il faut, à ce moment-là, selon moi, prendre l'informatique globalement, y compris, et en particulier, par-dessus tout, le phénomène des réseaux. Ce qui nous amène à une autre critique que j'ai contre cette notion d'intelligence, que, dont on veut faire un attribut individuel. Euh, ma, ma, la dernière équipe que j'ai eue au labo, les gens, ils faisaient des... Pas des réseaux de neurones, mais des... des comment ça s'appelait Des systèmes multi-agents. Voilà, absolument, n'est-ce pas Jean-Pierre et, <rire> et, et par conséquent, l'idée promue par cette branche-là, c'était que l'intelligence, elle est collective. Elle est le produit d'une délibération. Et, qu et que, disons, les, les, les comportements intelligents émergent, disons, de, de l'interaction entre des, des acteurs qui eux-mêmes ne sont pas très malins, disons, comme ça. Voilà. J'ai vu que vous vouliez pour, réagir. Pourquoi utiliser des articles définis, justement, dans toutes tes définitions L'intelligence, etc. Ah, j'entends euh, le mot « intelligence ». Le mot « intelligence euh, » auquel intelligence on veut donner un sens. Le mot « beaucoup de notions différentes. Oui, Donc, euh, oui, euh, oui, la notion oui. de collaboration et de produire des résultats ensemble, c'est une certaine façon d'utiliser son intelligence, euh, mais ce n'est pas la seule. Par ailleurs, pour revenir sur ce que tu disais, euh, les mots, en dehors de tout contexte, un mot évoque forcément quelque chose. Donc, les mots ont des sens que j'appellerais littéraux. De même que les phrases, a priori, en dehors du contexte, peuvent avoir un sens littéral. Dans le contexte, elles peuvent avoir des sens totalement différents. Euh, on pense à un exemple que j'avais donné dans, dans un de mes papiers. Il euh, y a un gamin dans le train qui saute sur les, sur les, sur les sièges. Sa mère lui dit « si le contrôleur arrive, je ne suis pas ta mère <rire> ». Alors, je ne suis pas ta mère, c'est un sens littéral, qui n'est pas du tout celui qu'elle veut transmettre. Ouais. Donc, il faut, il faut distinguer, en fait, la, la langue qui peut exister indépendamment de la communication et la transmission, en fait, d'une intention communicative. Bon, j'ai un autre exemple euh, complètement, euh, complètement délirant, qui est un exemple que j'ai vécu effectivement. Euh, je rentre dans la cuisine, je vois ma femme accroupie devant un placard ouvert. Elle m'entend rentrer, elle me dit « Oh, Oscar !» Je lui réponds « Mais elle est sur l'égouttoir. Le, sur <rire> » Qui a compris <rire> Bon, pour comprendre ça, il faut savoir qu'on savait tous les deux qu'il euh, y avait un moyen mnémotechnique pour euh, se souvenir des os, je ne sais plus si c'est de la cheville ou, des, ou du poignet. « Oh, Oscar, ta petite taillère fait à grand-pensitas. tasses. <rire> donc, elle me dit « Oh, Oscar » pour me dire « Je cherche ma taillère. » Et moi, je comprends ça. Et donc, je lui dis « Mais la taillère, elle est sur, <rire> sur l'égouttoir. » C'est hautement communication... contextuel. Oui. <rire> pour beaucoup de connaissances communes aussi. Oui, oui. C'est cet exemple un peu absurde, mais pour montrer que euh, le sens littéral, en fait, n'est pas pertinent. Enfin, il peut être pertinent, puisqu'il sert au départ à construire l'intention communicative en fonction des personnes en présence, en fonction de la situation de communication et en fonction peut-être de, peut de, de l'heure à laquelle il est. Je savais qu'à cette heure-là, il prenait son thé en général, etc. Oh, il est excellent, ton exemple. Oui. On va rester sur cette idée-là. Autre exemple, que... peut-être pour faire sourire. Allons-y, oui. allons-y encore. Hein. Rapide. <rire> euh, J'ai lu effectivement dans une église euh, un mot du curé. Si vous voulez des enfants, adressez-vous à monsieur le curé. <rire> <Et> oui. <rire> Mais manifestement, le curé n'avait qu'une seule intention communicative et pas celle qui vous fait rire. On va rester sur cet exemple marquant, hein, pour le coup, parce que là, je vois que ça, ça va. On a réussi à peu près à se mettre d'accord. Je sais que... Voilà, ça, ça, ça tourne un petit peu encore là-bas. On va en profiter quand même d'avoir du public avec nous parce que ça faisait un petit moment qu'on n'avait plus de public. Savoir si vous avez des questions. Moi, j'en ai encore sous le coude, hein. Mais euh, comme vous êtes là, aussi, vous donnez l'opportunité. Euh, si vous avez des questions pour, euh, pour nos invités, du coup. Alors, je vais donner le micro. Fabrice. Pour vous je tenais tout d'abord à vous remercier pour... Euh... Okay. Je tenais tout d'abord à vous remercier pour cette pour cette table ronde. Euh, étant donné qu'on a énormément de mal, je dirais, à définir ce qui est intelligent ou pas, est-ce qu'on est-ce qu'on a plus de facilité du coup à définir ce qui ne l'est pas Voilà une bonne question que je voulais que je voulais poser justement. <rire> euh, L'audatif ou péjoratif de il n'est pas intelligent ce type. Euh, ce que, ce que je pense tout le monde considéra comme non-intelligent, c'est ce qui est réputé mécanique. Le geste mécanique, la machine à vapeur, par exemple, ou un, un, un train d'engrenage, ou le, un système biel manuel, je pense, sera, sera perçu comme le, le produit d'enchaînement de, matériel, inéluctable, nécessaire, prévisible. Et comme tel, dépourvu d'intelligence. Mais en même temps, l'intelligence artificielle, c'est l'utilisation d'ordinateurs et c'est mécanique. Hein, c'est Ah non, c'est me... pas mécanique <rire> du tout, comme tu sais. Non, mais je dis ça en riant. C'est vrai que ce qui provoque le rire, hein, c'est un peu ça aussi. Hein, c'est un comportement mécanique hein, qui se poursuit au-delà de, de ce qu'il devrait. Hein. Il me semble que c'est ça, l'une des définitions du rire. Et à ce moment, effectivement, ce serait peut-être ce qui est intelligent qui fait rire. Hein. Une mécanique plaquée sur du disant, oui, bon, je ne sais pas. Une caractéristique que... des aspects non intelligents, c'est justement l'incapacité de s'adapter à des aspects nouveaux. Une adaptation, oui. Ouais. oui. Mais oui. c'est difficile, oui. hein, difficile. Oui, oui, oui. oui, oui, oui, oui. C'est vrai, vrai que l'adaptation, la capacité d'adaptation est assez commodément perçu comme un, un, un facteur d'intelligence, une de ces nombreuses exceptions du mot intelligence. Euh, alors merci, merci à, à vos collègues, à, chers collègues et néanmoins amis, et aussi à la modératrice. Donc pour ce, cette, cette vision un peu historique et, et collective. Je voulais, c'est pas une question, c'est plutôt un, un petit commentaire sur l'origine en fait du, du mot euh, intelligence artificielle. Parce qu'au fameux collège, euh, pardon, colloque de Dartmouth, dont on entre McCarthy, euh, Minsky et, et d'autres, comme ça a été rappelé notamment par Jean Gabriel, il, il s'agissait aussi d'une un, proposition, d'une demande de financement en fait. Et, et quand on lit les, les les écrits justement de, de cette demande, on voit que le, le terme « intelligence artificielle » en anglais, euh, qui avait été choisi, euh, il l'ancrait vraiment dans une approche dite « symbolique », c'est-à-dire euh, basée sur la logique, sur le raisonnement, les concepts, et, non pas, et en opposition justement à la cybernétique, et, euh, et aussi au, au premier réseau de neurones Artificielle. Non, non. Si, si tu alors... regardes, si tu regardes la, la, euh, le projet, il y a entre autres les réseaux de neurones dedans. Et c'est très vaste, hein, parce que parce qu'ils disent le, le problème de l'intelligence artificielle recouvre alors. Euh, la fabrication de machines qui font des, des, des ordinateurs la théorie de la complexité enfin le oui, pas oui, comme ça oui, mais c'est oui, ça oui, oui, oui. euh, euh, l'utilisation la, la, de langage les réseaux de neurones enfin c'est marrant la créativité oui. hein, enfin c'est c'est vraiment très c'est c'est un joyeux désordre oui hein, c est, c est, en plus oui c'est euh, complètement euh, anarchique hein, comme truc il hein, y, y a encore ça. un truc à ce sujet pourquoi euh, en fait une intelligence c'est pas autre chose euh, en ce temps-là McCarthy était au MIT. Et au MIT, il y avait aussi un certain Norbert, Norbert alors Wiener, si on le prononce en allemand, ou Weiner en anglais. Et Norbert Weiner l'homme de la cybernétique, était apparemment, un, disons, un mandarin. Et John McCarthy, il était un jeune assistant professor. Et donc, un de ses soucis, d'après ce que j'ai lu, ce n'est pas lui qui me l'a dit, hein. mais bon, <rire> d'après ce que j'ai lu, c'est qu'il souhaitait absolument ne pas tomber sous la pogne, sous les fourches codines de Norbert Et par conséquent, il a choisi un terme, très soigneusement, qui lui permettait d'être bien à, à, à l'écart de la cybernétique, donc de Wayne. Et pour des raisons, alors là, qui sont <rire> bon, très humaines, disons <rire> Mais la cybernétique, ça avait déjà... Pas, il y avait eu toutes les, les conférences massives, etc., hein, il y avait, et avec des, des personnalités extrêmement fortes, hein, puisque dans les conférences massives tu avais Von Neumann, tu avais Margaret Mead, tu avais plein de gens, donc là, c'était vrai, c'était des, des gens qui ont voulu faire autre chose, mais ils, ont, ils avaient quand même Claude Shannon avec eux, hein. c'était pas, pas oui, n'importe oui, qui. Oui. Hein, oui, mais Shannon, est... il n'est pas tellement resté là-dedans, il, ouais. il est retourné au Bell Labs, il a... Oui, On a l'impression quand même qu'il y a eu rapidement, je dirais, une prise de pouvoir, de, justement, de, de, de, de Minsky et de McCarthy, qui ont, qui ont vra vraiment ancré cela sur le... Puis très, très vite après, euh, et euh, pardon, Minsky et peur ont publié, Perceptron, la critique justement du... Oui, mais c'est euh, dix ans droit. après quand même. Mais tu as raison, c'était les petits jeunes quand même, John McCarthy. Ah, oui, tu rends oui. compte, ils avaient, ils avaient 28 ans à l'époque. Hein. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Et euh, alors ce que j'ai cru comprendre, mais ça je ne connais pas assez euh, dans le détail, c'est que tu as raison, il y avait, il y avait des conflits de pouvoir. C'est-à-dire que d'un côté il y avait la tradition cybernétique, mais tu avais d'autres conflits avec avec d'autres comme Simon qui avait une vision différente par exemple et qui arrivait après. Enfin euh, et puis enfin euh, je me souviens plus de ils, ils étaient pleins quand même. Ouais, c'était euh, donc c'était quand même euh, effectivement une. Mais c'était enfin c'est incroyable quand on regarde la liste des noms. C'était toutes des personnalités euh, extrêmement fortes. Hein, c'est c'est assez. Euh... <rire> Merci. Euh, oui, je, vais, je voulais revenir sur un point euh, dont vous avez parlé juste avant, c'est euh, les systèmes multi-agents. Et euh, que justement, il y avait peut-être une réflexion artificielle qui se crée, pour ne pas redire le mot intelligence, visiblement que vous, vous n'appréciez pas du tout. Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Euh, du coup, euh, je parlais des, des, des systèmes multi-agents. Et c'était pour justement... Euh, dire que de ces systèmes multi-agents, est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose qui émergeait justement une, une connaissance, une réflexion Parce qu'à euh, travers euh, les, les rencontres que va faire l'agent, euh, il va enregistrer, euh, passer euh, les interactions qu'il va avoir avec son environnement et d'autres agents. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui va émerger C'est justement une intelligence comme vous, que vous n'avez peut-être pas décrire comme ça, mais est-ce que ce n'est pas justement à travers euh, ce principe-là, qu'on a une émergence d'intelligence C'est ça, c'est exactement une ça. Hein. Ouais, ouais. Mais, mais ça, c'est une ah. idée antérieure à l'intelligence artificielle, d'une certaine façon, parce que euh, dans la cybernétique, il y avait déjà ce, cette, euh, cet espoir-là. Hein. On, on, enfin, c'est très clairement euh, euh, dit. Hein. D'ailleurs, euh, les, les, les réseaux de neurones euh, étaient une, une métaphore pour euh, d'autres formes d'intelligence. Hein. C'est pour ça qu'il y avait dans les conférences massives dont, dont j'ai parlé, donc dans la cybernétique, il y avait des psychologues et d'ailleurs ça a donné naissance à tout un tas de théories. Hein. Par exemple, tout, toutes les théories de Batlaski enfin Gregory Bateson, etc. Hein, c'est sur l'interaction entre entre les individus. Hein, ça, ça naît ça naît de la cybernétique. Donc effectivement, hein, c'est alors après il y, a, il y a une renaissance avec les systèmes multi-agents hein, de, de cette idée hein, de d'émergence de, de l'intelligence, hein, mais où l'intelligent réside en est vers hein, les, les, les idées de euh, simulation, hein, de, de fourmis, etc. Ouais. Mais, mais ça, c'est-à-dire que même quand on lit euh, euh, Alan Turing, hein, le, le premier papier d'Alan Turing, il, il essaye d'explorer tout ce qui, dans la nature, manifeste quelque chose qu'on peut appréhender comme de l'intelligence. Et euh, il commence à parler du cerveau. Il dit Mais il n'y a pas que le cerveau, il y a la psychologie. Et puis il n'y a pas que l'individu, mais il y a euh, euh, l'évolution des espèces. Et il dit qu'il y, y, y a une intelligence dans la, dans la, dans la génétique, puis il dit qu'il y a aussi la culture, par exemple. Hein, le fait que euh, les, les idées, à un moment donné, sont capables euh, de... Euh, il y a une maturation des idées qui fait qu'il y a des découvertes simultanées. Enfin, voilà, donc c'est juste pour dire que, effectivement, la, les, les, les métaphores qu'on peut employer pour euh, décrire l'intelligence, hein, par l'observation de la nature, sont extrêmement variées. Et euh, bien sûr, en notre genre il y a eu beaucoup, beaucoup de choses hein, qui ont été faites. Hein, avec les, par exemple, hein, la, les vers de spin, enfin, bon, ce, ce, ce genre de choses. Hein, sur la thermodynamique, il y a eu des essais là-dessus. Sur la culture, hein, il y a eu des choses qui ont été faites par, euh, par Herbert Simon. Hein, euh, les algorithmes génétiques, par exemple, hein, c'est très tôt. Hein, c'est hein, de reproduire l'évolution des espèces. <rire> Mais est que, où, où est-ce que ça en est, là l'émergence de, de, de propriétés, disons, avec des, un, un grand nombre d'agents très bêtes, faisant émerger une, une, émergence, une intelligence collective, enfin, l'exemple le, typique étant la colonie de fourmis et le comportement fourrageur des fourmis. Est-ce qu'on est, on est allé un peu plus loin maintenant ou est-ce qu'on est toujours au même, au même niveau où on était il y a 20 ans Oui, c'est une question à toi Jean-Pierre. Pardon. si on prend des comportements effectivement très, très, très simples, mais il y a aussi des la, la modélisation de, de comportements collectifs, cette fois avec des agents eux-mêmes, cognitifs, euh, capables de... avec des représentations des, sur eux-mêmes, sur d'autres, etc. Donc il y, a, il y a vraiment plein de types de systèmes multi-agents, eux-mêmes un petit peu comme on souvent... On divise l'intelligence artificielle en la partie justement symbolique et la partie subsymbolique on met dedans les, les réseaux de neurones. On, on parle d'agents euh, cognitifs et d'agents euh, réactifs, qui eux sont, sont, sont plus justement comme des fourmis euh, qui ont un comportement très, très basique de, de, de réaction. C'est vrai, de, de vrai qu'il y a vraiment une émergence. Oui, oui, bien et sûr, dans, que les dans les deux cas. C'est plus agents Mais disons que c'est plus, bon. plus, euh, plus parlant et c'est plus, euh, plus fort dans le cas, effectivement, de comportements extrêmement simples. Donc même des, les automates cellulaires, on pourrait presque les mettre dans cette catégorie aussi. À propos des, à propos des réseaux de neurones, la McCulloch Pitts, euh, il, faut, il y a une chose qu'il faut rappeler, c'est que les, les fameux automates finis, euh, qui sont quand même dont on peut difficilement dire qu'ils font, font preuve d'une grande intelligence. Le, le, preuve, le, le théorème de Kleene initial, c'était justement sur les, les réseaux à la McCulloch Pitts fini. Mm. Et qu'à ce moment-là, l'idée, c'est que c'était une façon de réaliser des automates finis. Et là, disons, je trouve qu'il y, y a quelque chose qui est un peu, euh, disons, il y a quelque chose qui s'est passé. Disons à partir du moment où disons entre le, le, le, la vision de McCulloch et Pitts et le, le, le perceptron et surtout les réseaux les réseaux multicouches d'aujourd'hui, il y a des il des sauts qualitatifs qui sont produits. Je pense qu'on a introduit le continu alors que les automates finis c'était du discret. Oui, oui non d'ailleurs sur McCulloch et Pitts c'était quand même euh, enfin c'était du discret c'était des fonctions booléennes. Mais ensuite, effectivement, c'était ouais. des automatisations, c'était continu, mais c'était quand même des fonctions booléennes. Et après, effectivement, on, était, on, est, on a passé... Donc là, il y, y a un saut qualitatif oh, ouais, tout qui s'est produit. Là. Une dernière question Hop. Bonjour à vous, messieurs. Euh... Okay, madame. <rire> Euh, je voulais revenir sur ce que vous disiez à propos de, de ce qui a été fait, notamment pour les fourmis. Euh, J'ai eu la chance d'ailleurs, avant de m'intéresser à l'informatique, d'être un grand passionné de fourmis. Donc, c'est des questions qui me touchent. Dans ce qui a été, qui a, ce qui a été fait récemment, dans euh, notamment cette approche de biomimétisme, il y a eu une application dans les GPS. Notamment, je ne sais pas si vous connaissez Waze, qui est une oui, application bah, oui, qui est maintenant oui. très utilisée. Et les algorithmes qui sont utilisés derrière se basent un peu sur les fourmis, notamment pour euh, la communication entre les fourmis. Parce que les fourmis n'ont pas de langage comme nous, mais euh, échangent via des phéromones. Donc il y en a quelques-unes, et notamment la combinaison des phéromones permet de l'échange. Et donc justement, dans les, euh, dans les algorithmes qui ont été faits derrière euh, Waze, c'est que euh, les voitures sont considérées comme des individus euh, en quelque sorte bêtes. Et en fonction du flux de fourmis, on pourrait euh, simuler ça par un flux de phéromones du coup, et on, on peut réussir à, à, à, à copier ce comportement que les fourmis ont de ne jamais faire d'embouteillage. Donc c'est d'ailleurs des comportements qui sont intéressants à observer quand on observe des, euh, des, euh, des processions de fourmis. Et bien jamais il n'y a d'embouteillage parce qu'elles savent se réguler elles-mêmes. Bon, C'était juste euh, cette petite réflexion ouais. que je voulais faire. mais Je oui, euh, voulais à continuer. C'était une question Donc, tout que je voulais à vous fait. poser après. Oui. On a parlé du passé, donc je n'ai pas votre recul sur tous ces domaines, malheureusement, parce que je suis encore jeune. On parle du présent, mais j'aurais bien aimé avoir votre ressenti sur ce qu'est le futur de l'intelligence artificielle ou de, de, de ces domaines-ci. Vers où va-t-on, selon vous Là celui-là, je vais passer. Là, je passe. Moi, je dirais qu'aussi bien en informatique qu'en intelligence artificielle... Euh, toutes les prédictions montrent qu'on est incapable de prévoir sérieusement ce qui va se passer euh, dans un délai suffisamment allongé. Quoi. Moi, J'ai une théorie là-dessus. Euh, C'est que euh, dans le domaine des technologies de l'information, euh, on est capable de prévoir le long terme mais <rire> pas le court terme. Ce qui est paradoxal, c'est-à-dire qu'on prévoit mieux à très longtemps qu'à... Et, et on, on le voit d'ailleurs hein, avec les pionniers de, de l'intelligence artificielle. Ils, ils ont bien sûr pressenti hein, l'importance que ça pouvait avoir. Et à court terme, ils se sont toujours un peu, un peu plantés. Hein. Alors pourquoi Parce que je crois que la, la difficulté avec les technologies de l'information, c'est qu'il y a toutes sortes de, de rétroactions qui sont liées à, euh, au mode d'appropriation de la société, des technologies, qui sont liées à des aspects économiques, à des aspects euh, physiques, etc. Et donc c'est un peu vous voyez, comme quand vous avez euh, un, un mobile qui qui, qui frotte, hein, c'est un peu chaotique. Effectivement à court terme c'est chaotique. Et l'histoire des réseaux de neurones par exemple c'est incroyable hein, parce que hein, ça naît, ça, ça on, on, on l'oublie ensuite il y a euh, l'apprentissage avec euh, le perceptron puis ensuite on arrête. Et puis ensuite, ça renaît en 86, puis après, hein, en, en, à partir de euh, 92, 95, plus personne ne fait des réseaux de neurones. Mm -hmm. hein. Et puis ensuite, ça renaît en, en, en, en 2010. Et je, je crois que c'est comme ça. Et il y a plein d'autres techniques en intelligence artificielle hein, qui sont du même ordre. Enfin, elles arrivent et puis elles, elles, elles, elles disparaissent. ça, hein, ça. Et ça et Puis ensuite, on se rend compte qu'il y a plein de règles qui, qui sont partout, etc. Et je, je, je, je, donc, si je, je voulais essayer d'anticiper ce qui euh, va se faire, ce n'est pas tellement à court terme que je, que je crois qu'on peut, on peut le faire, parce que hein, les, les technologies actuelles, peut-être que d'ici cinq ans, elles ne seront plus du tout à la mode. On dira, ah ouais, il ne faut surtout pas faire ça, etc. Mais je crois quand même que ce qui est important, c'est à la fois le fait que l'information joue un rôle de plus en plus important dans la société, qui va y en avoir de plus en plus, qu'il y a de plus en plus de capteurs, et donc que l'intelligence artificielle va être appelée à, euh, à traiter ça. Alors ça peut être dans la vie de tous les jours, ça peut être euh, euh, dans euh, euh, les disciplines scientifiques. Et puis la deuxième chose, ça c'est ce que, ce que je crois, c'est qu'on a la nécessité d'expliquer. C'est-à-dire que le, le, le raisonnement rationnel, hein, cest qu'il y, y a eu hein, en, en 2008 un article, un fameux article de Chris Anderson qui nous dit la science est obsolète hein, et on n'a plus besoin de comprendre. Il y a juste des modèles et juste des corrélations. Et, et, et, et ça, je, je crois que c'est totalement faux. Et je pense que justement, si on veut euh, être capable d'utiliser euh, les machines dans tout un tas d'activités, hein, il faut justement que ce ne soit pas simplement des machines autonomes à côté de nous hein, qui fassent des choses, mais qu'on soit capable d'échanger avec ces machines. Et pour ça, il faut qu'il y ait une compréhension. Euh, et donc, les questions d'explication, euh, à mon sens, vont être euh, extrêmement importantes. Hein, sachant que la notion d'explication elle-même, bien sûr, est, est problématique. Ce n'est pas simple. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'une explication Ça, on ne sait pas très bien le, le, le dire. Mais en tout cas, ça veut dire qu'il faut quand même reconstituer un raisonnement rationnel à partir des à partir des machines Je ne sais pas ce que, ce que vous oui, en pensez. Oui. Ce qu'on peut dire aussi, c'est peut-être que, le... d'une part, on est capable, effectivement, de prévoir un certain nombre de comportements, mais on est incapable de prévoir à quel terme ça va arriver. Et d'autre part, euh, ce qu'il faut peut-être envisager aussi, c'est des euh, aspects collaboratifs entre l'homme et la machine. Si on prend l'exemple de la mé médecine, euh, les, les programmes qui traitent de détection donc des, des maladies, etc., en général ont des meilleurs résultats que les médecins, mais sont incapables d'expliquer effectivement leurs leur résultats. Donc une collaboration entre machines et médecins pourrait être beaucoup plus efficace que les médecins tout seuls ou les machines toutes seules. Donc euh, à mon avis, à terme, ce que je vois comme... Euh, comme avenir, c'est vraiment une collaboration euh, plus que des capacités de, de machines autonomes. Quoi. Oui, sans compter par exemple que, dans, que dans, dans, dans la médecine, euh, les machines arrivent à automatiser une tâche et elles peuvent le faire mieux que les médecins, mais ensuite il y a d'autres tâches hein, qui, euh, elles, ne peuvent pas être automatisées par euh, les machines. Et donc, euh, bien sûr, c'est cet aspect collaboratif, je crois, qui est, qui est vraiment essentiel. Et c'est d'ailleurs, je crois, toute la difficulté aujourd'hui, hein, c'est euh, euh, dans les différents domaines d'application de l'intelligence artificielle, de savoir comment, comment intégrer. Hein, dans le domaine de la médecine, c'est vraiment très, très, très, très intéressant. Moi, je, un peu échanger avec des médecins sur ces sujets-là et par exemple on a des systèmes qui font des diagnostics de, oui. de grande beauté mais justement pour faire le diagnostic de grande beauté il faut localiser la lésion et ça c'est pas la machine qui va le faire c'est qu'on va pas vous passer tout entier dans un scanner euh, euh, de, de, de peau donc c'est soit le médecin soit le patient et donc bien sûr il y a, il y a de savoir qui va utiliser le système. Et puis après une fois qu'il y a une suspicion de de, de de cancer, il faut prendre en, en charge. Et ça c'est pas la machine qui va qui va le prendre en charge. Hein, qui plus est en plus on fait une exérèse, on fait une analyse etc. Donc et, et c'est comme ça dans beaucoup de domaines de la de la médecine. Donc pour répondre à la question je crois qu'il y a vraiment une, dire, énormément d'applications potentielles de l'intelligence artificielle. Mais l'erreur, hein, c'est de croire que l'intelligence artificielle, ça va conduire à des machines qui sont totalement autonomes et qui vont se substituer aux hommes. Et je pense que justement, ce qu'il va falloir faire, c'est penser toutes ces, toutes ces interactions. le monde dans lequel il y, a, il y a ces machines qui vont être programmées avec des techniques d'intelligence artificielle. Et sur cette question de l'autonomie, là, pour, pour terminer peut-être, euh, c'est un petit peu ce que j'ai essayé de montrer dans le domaine du traitement du, du langage, c'est la nécessité d'avoir des machines autonomes, c'est ce qu'a montré Jacques Pitra aussi euh, avec les, les programmes qu'il qu a fait, qui étaient capables de s'auto-modifier, hein. c'est que pour une véritable intelligence, excuse-moi Jean-François, <rire> Il est nécessaire d'avoir des machines vraiment autonomes, c'est-à-dire capables de, de se modifier elles-mêmes et d'évoluer euh, seules. Et ça, ça pose la question fondamentale de la validation de ce qu'on va produire. Dans quelle mesure euh, les, les, les programmes produits sont effectivement valides, sont démontrés, euh, et dans quelle mesure l'industrie va être euh, d'accord pour les accepter s'ils ne sont pas complètement validés. Mais bah écoutez, merci messieurs. On va rester du coup sur cette idée si vous êtes d'accord. Sur ça, on, on peut, je pense, euh, on peut finir sur ça. <rire> écoutez, merci à vous trois du coup de nous avoir accordé cette soirée. Merci, merci à vous de nous aussi avoir de vous être merci. déplacés. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Et pour rester encore sur une bonne nouvelle, sachez qu'on se retrouve mardi, au même horaire, avec une nouvelle table ronde, avec quatre invités sur le thème des femmes dans le numérique et on va plutôt dire leur faible présence dans le numérique. Merci beaucoup et bonne soirée à tous